On est tellement... Ah, c'est quand même stressant. La première, première, première fois, c'est vraiment stressant. C'est l'inconnu, hein? Moi, j'aime ça comparer ça à un saut de parachute. Quand la porte s'ouvre... Et là, tu vois tout le ciel au grand complet. C'est l'inconnu. Je vais sauter dans le vide. T'es sur le bord de la porte. Puis là... Tu te laisses aller. aucune idée de qu ce qui va se passer. Tu sais pas, là... le parachute s'ouvre. Mmh! Tu voles et tu vis le moment présent. Là. Puis quand tu arrives sur le sol, tu réalises à quel point... T'as le goût de recommencer. Le sexe est pareil.